Bonjour. Hey, content d'être avec vous ce matin, euh, Donc, euh, vous allez nous parler de qui vous êtes, mais globalement c'est le, le service R&D ici, hein, hein, on, ouais. est au, on est ouais. au développement des produits. Euh, ça fait quelques mois maintenant que l'entreprise Lunca est en transformation vers le conseil d'entreprise libéré, moins d'hierarchie, euh, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ce qu'on aimerait c'est que vous nous partagiez comment vous vivez ça vous, personnellement, qu'est-ce qu que ça vous a apporté, est-ce que ça a mis des crains, qu'est-ce que vous avez vu comme changement au sein de l'organisation Donc euh, qui veut prendre la parole en premier Ouais, ouais, je peux y aller. Euh, moi, je trouve que pour euh, la créativité, je trouve surtout au niveau du R&D, c'est extrêmement important. Puis je pense que l'entreprise libérée nous a donné une certaine liberté par rapport à ça. Donc, on peut être plus créatif, mais aussi plus confiant par rapport à notre travail, puis vraiment mieux s'exprimer pour euh, donner des meilleurs produits à la fin. On ça en premier, c'est ça. Hein? Moi, je pense que ce que ça a mis de l'avant, en fait, c'est que... Euh, chacun dans nos, dans nos départements respectifs, on est les professionnels de nos départements, donc on est les personnes qui, ont, qui sont les mieux placées pour euh, mettre tous les éléments en place, pour aider la direction à prendre des décisions euh, au niveau stratégique, au développement de produits. Ce qui va être un petit peu le contraire avant, c'était peut-être plus l'idée et la, la, le projet partait d'en haut et descendait en bas alors que maintenant on a l'impression que c'est à nous de, de bâtir toute la, la fondation pour amener l'entreprise à prendre une décision. Avec le, le processus d'avis de station station d'avis, je ne me souviens jamais trop. Donc, euh, en fait, c'est plus de, de confiance en, en voir les employés. C'est là que j'ai vu une grosse différence là, au, niveau, euh, au niveau confiance euh, en voir le département. Moi, j'étais vraiment chanceux parce que je suis arrivé exactement au bon moment où tout ce changement-là se faisait. Je n'ai pas connu le avant, mais juste le après. Fait genre de l'école donc c'était un peu la façon qu'on travaillait à l'école on dirait que c'est juste la continuité puis je trouve ça parfait puis aussi tu sais comme là vous voyez tous les nouveaux bureaux tout ça ça c'est l'initiative à Luc puis au lieu de passer justement par euh, toutes sortes de démarches pour y arriver ben tu sais c'est parti d'ici il a pris l'initiative il a fait des appels auprès des contracteurs puis tu sais les choses ont bougé assez rapidement oui, ça, ça donne plus de latitude, en fait, là. Euh, puis euh, c'est vraiment à nous, de j'appelle ça de même, de, de, de, de travailler sur notre propre bonheur, en fait, là, de notre propre euh, environnement de travail. C'est à, à nous de tout mettre en place pour euh, atteindre nos objectifs, dans le fond, et non le contraire, attendre que l'entreprise mette les choses en place. Pour, beaucoup ouais. d'autonomie ouais. aussi, là, ça nous donne beaucoup d'autonomie. Puis ça, je pense que ça nous donne la confiance dans notre travail, mais aussi dans le, dans le contexte professionnel. Je pense que c'est juste un positif pour l'entreprise au complet. Ouais, c'est valorisant aussi. Le... Ah, bon. ouais, parfait, <rire> c'est normal, c'est bon, est bon aussi, il y a des questions comme ça euh, par rapport à, à ces différents changements. On a eu pas mal d'ateliers ensemble, on oh. se rend compte. Euh, nous, ce qu'on ressent hein, depuis qu'on est avec vous, c'est aussi que de plus en plus, les gens dans l'organisation, même s'il y a des changements qui ne les concernent pas, ils ont leur mot à dire, ils veulent contribuer. Hein. Ouais. Est-ce que vous, vous, le ressentez dans votre quotidien, ça? Un peu plus d'action, et on dirait que les gens sont un petit peu plus tentés à, à s'impliquer. Peut-être qu'il y avait un peu moins avant. Ouais. Je ne pense pas que c'est parfait encore, mais éventuellement, je pense que c'est un processus, puis on s'en va dans cette direction-là. Oui puis aussi le, les, euh, les avis, ben ça permet de, de savoir un peu ce qui se passe dans l'entreprise. Avant c'était tout euh, par silo ou par par groupuscule. Mais là maintenant quand qu il manque des avis comme hier justement Denis a envoyé un avis pour un embauche, tu fait que il nous a envoyé ça à plein de monde dans l'entreprise dont moi, tu sais, il veut embaucher quelqu'un au, au ventre puis il demande à quelqu'un à arrêter. T'sais, avant c'était sûr que ça se faisait pas. C'était ouais. ah voici, on vient d'engager un tel, puis tu serais la main puis il était déjà dans l'entreprise. Ouais. Maintenant, c est, c est, euh, je pense que ça implique. Euh, moi, je pense que c'est le mot qu'il faut retomber. Je pense qu'il y a plus d'implication de, de tout le monde. Même au niveau de l'usine, on a fait un peu d'overtime les deux dernières semaines. Puis avant, c'était vraiment pas comme ça. Il y a vraiment du monde qui a pris un peu de leadership. La collaboration ouais. aussi là, qui s'instaure de plus en plus. Le travail d'équipe, moi, je trouve qu'on le sent plus. là ouais. Surtout au niveau de l'usine, ils en ont parlé beaucoup, des meetings qu'ils font, puis ils informent de ce qui se passe dans les bureaux. C'est plus transparent. Donc, tout le monde est plus au courant de ce qui se passe. Puis on dirait qu'est-ce qu que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Il y a une raison derrière ton travail. Puis je pense que ça, c'est positif. C'est quand même le fun de savoir que vos patrons vous envoient un message pour vous demander si vous êtes d'accord. Moi, j'ai quelqu'un. Ouais, ouais. ah, c'est quand même assez rare dans les organisations que ça se passe comme ça. Ouais, ouais. Que vous, parce qu'il y a eu quand même plusieurs euh, exemples concrets où là, ce sont les, les équipes qui on fait euh, le recrutement, bon, hein, oui. qu'on qu'il y qui recrutait, un et puis euh, ça c'est. Donc ici, si. exact. Ah ouais, ben ça. Nous, on a passé des entrevues. Vous êtes les premiers, tous les dans l'entreprise. Hein. Ouais, ouais ouais. Puis euh, en fait euh, on n'a pas, pas passé d'entrevue. Les dernières personnes qu'on a rencontrées, ça a été plus une discussion puis. Alors, est, euh, plus plus voir euh, le de personnalité parce que. Euh, euh, les compétences, ça se gagne, mais la, la personnalité, c'est un petit peu plus dur à travailler, je pense, que les compétences. Fait qu a, on a passé euh, ben, deux, trois pers deux ouais. personnes en entrevue. puis ça a été plus comme une discussion qu'une conversation. Parce que euh, l'année passée, on avait engagé quelqu'un vraiment sous forme d'entrevue, puis tu sais, quand tu regardais son CV, il y avait toutes tout, tout les compétences pour travailler avec nous autres, mais au final, côté personnalité, je pense, c'était pas, pas le fit parfait, pas le fait qu'on n'était pas plus gagnant, fait que de mmh. travailler avec quelqu'un. Tu sais, c'est drôle parce que nous, dans notre offre, je sais pas si vous vous souvenez, nous, au début, on cherchait un senior, là. Mmh. puis euh, mmh. on, on vient d'engager un finissant de l'école, fait qu'au mmh. final, on s'est dit, bah euh, on laisse tomber les, les catégories d'années de, d'expérience, puis on va engager quelqu'un qui qui veut s'intégrer à l'équipe plus que quelqu'un qui a un papier. Voilà, c'est ça. Oui. Question, si vous aviez à partager ça à des gens dans, dans des entreprises qui sont plutôt traditionnelles euh, et qui auraient un peu peur de passer à une entreprise auto-organisée, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces gens-là? Ben, je pense qu'un euh, peu fort comme nous on a fait là, s'informer. Tu sais, euh, s'informer, regarder les vidéos, aller voir un peu les entreprises autour, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça leur a apporté vidéo vous fait présentement, j'imagine, euh, puis euh, de l'essayer, si tu ne l'essayes pas, ben... Je pense que c'est un... sûr que pour un gestionnaire, pour un propriétaire, ça peut sembler risqué de, ouais. de lâcher le contrôle, mais en réalité, c'est que tu donnes le contrôle aux gens de confiance que tu as engagés pour faire leur travail. Ouais, donc, euh, tout le monde prend une responsabilité sur ses épaules, donc tu divises la pression, mais t'en donnes aux autres mais c'est pas vraiment de la pression c'est vraiment tu leur fais confiance puis je pense ça c'est important dans l'entreprise Berry on sent vraiment qu'on a la confiance de jean rock puis ça nous aide vraiment à aller plus loin moi je trouve de donner là, aussi de donner aussi <rire> <soucis. rire> <rire> euh, non c'est sûr exactement tu sais si comme je disais au début si on était embauché pour faire ce travail-là normalement on est les mieux placé pour prendre des décisions ou amener à prendre des décisions euh, dans nos départements respectifs sinon Objectif mais je pense que ça, ça, ça, ça se sent, ça sent de plus en plus. Et tout à temps garder la vision que le travail qu'on fait puis le résultat, c'est pour le client, pas nécessairement pour le boss ou la, la personne avec la hiérarchie plus haute que toi. Maintenant, on le fait vraiment, on sait pour qui qu'on le fait. Ça. Le, avant, avant c'était la même affaire, c'est juste que des fois, les les, mmh. les barrières, ou les étaient plus bruy maintenant c'est clair que là, une fois ouais, dans l'entreprise entreprises on est plus à séduire son chef qu'à ouais, séduire son client quoi. Ouais, ça. Ça, okay, alors que là vous avez vraiment un objectif c'est que le client soit quoi, satisfait ouais. Ouais. Est ça. au sein de l'entreprise c'est quand même un gros changement qu'on a senti mais par contre dans notre département on travaillait déjà comme ça mais pas dans l'entreprise en ouais. général c'est peut-être pour ça qu'on a commencé plus rapidement ou ouais, que on avait déjà cette vision je pense que nous, ce qu'on ne qu qu retrouvait pas dans l'ancienne façon de faire, c'est comment que notre département était valorisé, ou vu, ou... Euh... Oui, c'est qu'on travaillait comme ça, mais euh, je pense que c'est ça, on n'arrivait on pas nécessairement à faire comprendre ou à, à, à, à trouver notre place là, dans l'entreprise le, oui, traditionnelle. Oui, Maintenant, si, dans oui. l'entreprise Loris, le on dirait que c'est une transition plus naturelle. Oui. C'est C'est ce que ça réduit. direct. Bon, bah, messieurs, merci beaucoup. Merci. merci pour votre témoignage. Et puis, euh, c'est sûr qu'on va se voir bientôt pour d'autres choses. On a des ateliers ensemble et tout ça. Ouais. Et on va aussi vous, vous refaire une petite vidéo dans quelques mois pour voir un peu comment ça, comment, comment ça continue d'avancer. Parce que n'oubliez pas que vous, ça fait vraiment partie des minorités d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Puis, il y a plein de gens qui s'interrogent, mais comment ça marche à l'intérieur ouais. Comment ça vit avec le long terme Donc, on viendra vous voir. En tout cas, merci à vous. Merci. merci, à vous. merci. merci.